Est-ce que n'importe quelle personne peut se soumettre à un test du polygraphe En règle générale, si vous avez un âge légal, c'est-à-dire 18 ans ans plus, si vous avez une condition mentale et physique stable, et si vous vous soumettez de façon volontaire à un test du polygraphe, il n'y a aucun inconvénient à faire un test du polygraphe. Cependant, il peut y avoir des exceptions. Il peut avoir des personnes qui ont une certaine, une certaine condition qui peuvent faire que réaliser un test de soit difficile ou impossible. Par exemple, les personnes qui ont un certain retard mental ou des personnes qui souffrent de troubles mentaux qui font que fonctionner dans la société soit impossible ou très difficile. Ou des personnes majeures qui ne sont légalement pas habilitées à conclure des contrats. Ensuite, il peut y avoir des cas dans lesquels le technicien du polygraphe ou l'entreprise du technicien du polygraphe ne veut pas faire des tests parce qu'il pourrait y avoir une situation éthique, professionnelle, économique qui ne hum, les empêche, ou l empêche lui l empêche au technicien ou à la technicienne de réaliser un test. Comme par exemple, la personne examinée est une personne connue. Du technicien ou de la technicienne que le technicien dépend économiquement de la personne examinée ou du résultat du test qui est un conflit d'intérêts ou que le technicien par exemple ne se sente pas à l'aise avec un sujet du test qui est des problèmes euh, à analyser ou faire des tests sur un sujet spécifique donc dans 90% des cas il y a